Bonjour et bienvenue sur Homemade, l'émission de Culturama faite avec les moyens du bord. Culture Naturally, on aimerait bien aussi. Aimez, partagez, abonnez-vous pour continuer l'exploration avec nous. Le lien Patreon pour nous soutenir, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Le reflet pose aussi la question de la perspective et de notre perception. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Gabriela Moravetz, une artiste qui interroge notre regard et déconstruit l'espace pour mieux se l'approprier. Cette plasticienne reconnue est d'origine polonaise. Elle a vécu au Venezuela avant de venir s'installer en France. Dans son travail qui mélange les techniques, la matière porte l'image grâce à sa texture et à la lumière. Gabriela Moravetz joue sur la superposition des formes et des matières, les reflets, les ombres et l'illusion. Elle nous entraîne dans un imaginaire à la fois sensoriel et mystique. Encore un univers à part entière A très bientôt sur à Homemade